Bonjour Vanessa. Bonjour Anne. Alors de, tout d'abord, comment vas-tu Très très bien, très très bien, en pleine forme. Et toi Ça va aussi très bien. On va parler d'un sujet en plus euh, très intéressant pour euh, cette semaine de la santé mentale. Nous, on va se diriger vers un autre sujet parallèle. Donc euh, première question avant de commencer, euh, de parler de tout ça en détail. Est-ce que tu peux te présenter oui, avec plaisir. Donc, euh, moi, donc, Valéa saint Donc, euh, j'ai rejoint, en fait, la compagnie euh, Patrimoine RH en, en début d'année, euh, en tant euh, qu'apicultrice, euh, formatrice euh, en ressources humaines. Donc, en fait, je suis très contente de, de me dire, apicultrice, en fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, en fait, le, le bien-être au travail, le bonheur des employés. Euh, et de, de par mon parcours, en fait, justement, j'ai pu voir un petit peu le, mon, mon pourquoi est très très fort en fait parce que j'ai pu expérimenter et voir les impacts justement que peut avoir le fait de ne pas forcément le mettre de l'avant et justement le fait des fois de faire juste des petites actions, à quel point ça peut impacter justement du côté positif et à quel point ça peut justement renforcer bah, la, la fidélisation des, des personnes, la, la cohésion d'équipe, etc. Donc euh, c'est quelque chose qui me tient euh, Très à cœur. Donc, euh, voilà un petit peu. Donc, moi, j'ai un, un parcours un petit peu atypique. Hein. J'ai un pas du domaine à la base. Euh, moi, dans mon ancienne vie, je travaillais en recherche et développement innovation. Donc euh, là, j'ai fait un gros virage à 180 degrés pour rejoindre vraiment ce domaine, comme je disais, qui me tient, euh, qui me tient vraiment à cœur et tout ce qui est psychologie positive etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je suis très heureuse aujourd'hui de faire partie de l'équipe et de pouvoir remettre l'humain au cœur des compagnies et vraiment donner des outils aux entreprises justement pour les aider dans ce, dans ce sens. D'accord, donc c'est vrai que parcours très très intéressant et atypique, effectivement. Et alors, pourquoi la thématique autour de la santé mentale te tient à cœur donc par rapport à la semaine donc du 1er au 7 mai, donc cette semaine pourquoi ça te tient à cœur de vraiment nous en parler et de parler vraiment des sujets qui entourent ce thème-là Oui, bah, comme je disais, hein, moi, tout ce qui… Tout ce qui est plus ou moins lié à tout ce qui est bien-être au travail, bah, c'est sûr que ça me tient à cœur. Et bah, la santé mentale, bah, ça en fait partie. Hein, euh, parce que tout le monde est à même un jour d'être confronté à ça. Hein. C'est un sujet qui est encore un petit peu tabou. On n'ose pas trop en parler, etc. Enfin, ça, ça arrive, mais pas encore assez. Donc, c'est important d'en parler et puis aussi de dédramatiser parce que c'est pas... Euh, comment on peut dire ça c'est pas que c'est pas si grave là, mais c'est important d'en parler en tout cas pour que les personnes se sentent plus à même, justement, de pouvoir en parler dès le départ et d'établir un, un climat de confiance, etc. Donc là, l'idée, en fait, aujourd'hui, ça va être plus de, de parler euh, du, du bien-être, justement, pour préserver un petit peu sa, sa santé psychologique. Donc, euh, bah, c'est pour ça que pour moi, ça me, ça me tient à cœur. Là. Encore une fois, tous les moyens qu'on qu peut mettre en place pour favoriser le bien-être, bah, c'est toujours ça de, de gagner là. Donc, euh, D'accord. <rire> Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des conseils, des astuces que tu pourrais donner euh, pour se préserver justement du bien-être intellectuel concernant le travail au mieux, dans le milieu professionnel Parce qu'on sait que depuis la crise sanitaire, avec l'arrivée du télétravail, euh, le rythme des travailleurs a énormément été chamboulé et euh, ça a mis en place justement des rythmes un peu plus particuliers alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseils et astuces euh, qui pourraient aider et faciliter le quotidien des personnes qui travaillent même dans des bureaux hein, et... mmh. Donc là, plus à titre personnel. Alors, à titre personnel, en fait, ce qu'on peut faire, euh, déjà… Ben alors, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire. On va, on va passer différentes, euh, différentes choses. Hein. Euh, la première chose, ce serait déjà de faire, euh, en fait, au niveau des priorités, donc déjà bien faire la différence entre ce qui est urgent et important. Hein. Le fait de savoir gérer ses priorités, ça, c'est sûr que ça va permettre aussi de libérer un petit peu de pression. Parce que des fois, tout n'est pas forcément urgent. Des fois, c'est très important, mais c'est peut-être pas forcément urgent. Donc, le fait de se poser un petit peu et de repasser à travers tout ce qu'on a à faire et juste de les classifier pour pouvoir après s'organiser, se faire sa petite to-do list, etc., ça, ça va permettre de relâcher un petit peu la pression et de s'organiser beaucoup plus facilement. Donc, ça, c'est important, la gestion, gestion des priorités. Euh, après ça, bah c'est sûr que c'est toujours important euh, quand on se sent un petit peu stressé d'aller prendre du recul, hein, de dédramatiser des fois certaines situations. Euh, des fois, on est tellement pris dans l'action, etc., de vite, vite, vite, il faut tout faire, mais des fois, juste prendre un petit pas de recul, se permettre, en fait, des fois, c'est juste se permettre un petit peu. OK, tout va bien. respirer. Hein. C'est bête, hein, mais des, des petites astuces toutes simples. Prendre le temps de respirer. Euh, prendre le temps de faire des petites pauses, hein, surtout quand on est en télétravail. C'est sûr que maintenant, la, la frontière hein, entre la vie perso et professionnelle en télétravail, elle est vraiment extrêmement fine et on a tendance beaucoup, euh, en télétravail, souvent là, à rester assis toute la journée. Des fois, on est pris, on est absorbé hein, dans ce qu'on fait. Hein, bon, bah, je veux finir ça, etc. Mais des fois, c'est mieux de s'arrêter un petit peu, faire une petite pause. Nous, on encourage beaucoup hein, dans les formations qu'on fait à, à même aller prendre des marches dehors. Ça fait du bien de respirer, le cerveau en a besoin. Et ce n'est pas une perte de temps parce qu'après ça, on va être plus productif, on va être plus créatif aussi. Il y a plein d'études qui le prouvent. Donc, n'hésitez pas à sortir. Ça fait du bien. Et si on ne peut pas juste le fait de, de se lever, marcher un petit peu, ça va détendre et puis on en a besoin de toute façon, même au niveau du corps, hein, de, de bouger un peu. On est trop, trop statique hein, dans, dans la vie actuellement. Donc, euh, c'est donc ça. Après, ça peut être plein de différentes choses. Hein. Écouter une petite musique, euh, juste l'espace de trois minutes, euh, ça peut rebooster, changer complètement le, la, la motivation. Hein. Des fois, quand on a besoin d'inspiration, tout dépendant de la tâche qu'on a à faire, si c'est des, des tâches plus créatives. Moi, je sais que j'aime bien, bien faire ça. Là. Je me mets des fois un petit... Euh, je me passe à un, une petite musique plus dynamique. Là. Puis on dirait que ça fait venir les idées, ça met en mode plus, plus créatif. Et donc, on peut jouer avec ça aussi. Hein. C'est des, des petites astuces tout simples qui font du bien. Euh, donc, voilà un petit peu pour les, les petits trucs plus, plus personnels. Après, bah, il y a tout ce qui est méditation, etc. Il y a, il y a plein de petites choses qu'on peut faire à titre plus personnel. D'accord. Oui, en fait, il faut savoir trouver... Euh, des choses qu'on aime et en créer un, un moment de détente et de plaisir pour se ressourcer finalement, c'est vraiment chacun choisit son par exemple toi c'est la musique il bah, va y avoir une, une, radio, sera une, séance, une mini séance de yoga, ça peut être des choses comme, comme lire un livre aussi Je ouais. pense que ça peut être aussi euh, quelques pages pour se ressourcer enfin, c'est des bonnes idées, c'est des bons conseils et alors euh, j'ai une question qui me vient c'est pour les managers et les gestionnaires Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prévenir les risques Donc là, on est plus pour ceux qui vont travailler en open space, euh, moins dans le télétravail, plus dans le travail en hybride ou, voilà, ou en présentiel. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement prévenir les risques de euh, moins se sentir euh, bien au travail ouais. Euh, bah en fait, euh, moi, je ne ferais pas forcément de distinction forcément entre ceux qui sont au travail ou déjà il y a des choses de manière globale pour tous les gestionnaires euh, qui sont importantes. Euh, déjà de manière, la première des choses super importantes qui permet vraiment d'aller euh, descendre le stress, etc., c'est vraiment la communication. Ça, c'est vraiment la clé en tant que gestionnaire là, toujours la communication, établir un climat de confiance. Le fait que les employés, vraiment le rappeler, le fait qu'il y ait cette porte ouverte, établir un dialogue et vraiment répéter que pas de problème, s'il y a quelque chose, un ressenti, quelque chose qui n'est pas bien compris, etc., n'hésitez pas à venir pour qu'on clarifie euh, l'information, ou s'il y a un doute, ou s'il y a un questionnement, peu importe, peu importe ce que c'est, c'est super important d'établir ce dialogue et ce, ce climat de confiance. Ça, c'est vraiment une base super importante, déjà, qui va permettre vraiment d'apaiser la personne. Et puis, après, elle va savoir que il ben, n'y a pas de problème, de toute façon. Si j'ai le moindre questionnement et tout ça, ben, on en parle. Hein. Puis, justement, en entreprise, des fois, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des bruits de couloir parce que des fois, il y a des communications aussi de la direction qui peuvent être un peu floues, ou il y a des bruits qui circulent, etc. Ben, ne pas hésiter à dire « si tu entends des choses, viens me voir, je vais t'expliquer le pourquoi, du comment, etc. » Peut-être que ça a été déformé ou peut-être qu'il y a eu une explication, peut-être que tu as entendu le bon message, mais c'est juste qu'il y a besoin de mettre l'explication qui va avec autour et ça va permettre à la personne bah, de, bah, de mieux comprendre le pourquoi et puis d'enlever de, les doutes ou les questionnements ou les inquiétudes qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est vraiment super, super important de vraiment insister régulièrement, hein, parce que des fois, on va le dire une fois et puis on le redit pas, mais la personne va oublier, comme c'est euh, normal. Hein. Après, on est pris dans notre quotidien, etc. Puis, on peut être pris dans des réunions. Donc, vraiment, le répéter régulièrement que n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, ma porte est ouverte, je suis là pour toi. Et puis, euh, vraiment, la confiance, super important. Après ça, donc, euh, comme j'en je ai un petit peu parlé, la clarté, c'est important d'avoir une bonne clarté dans la définition des tâches, des rôles, etc. Parce que des fois, ça peut être un facteur de stress aussi. Si la mission n'est pas très claire, euh, s'il y a comme des ambiguïtés, etc. Ça, c'est pareil, ça peut être facteur de stress aussi. Donc, pas, pas hésiter à vraiment bien définir le, le pourquoi on le fait, etc. Comme ça, euh, ça, ça enlève aussi euh, euh, de la pression. Et puis bien former aussi les gens. Des fois, ça peut être un stress parce qu'on n'est pas bien préparé, on n'est pas assez formé, etc. Euh, donc, c'est donc ça. Donc, encore une fois, beaucoup de clarté, c'est important. Euh, quoi dire d'autre Après, bah, c'est sûr que les gestionnaires, c'est important qu'ils montrent l'exemple. Hein. Euh, par exemple, euh, montrer l'exemple, c'est quoi Ça peut être sur le fait de. Euh, c'est un sujet qu'on entend un petit peu de plus en plus là, par rapport à la vulnérabilité euh, et l'humilité. Euh, le fait de montrer que bah, des fois, on n'a pas réponse à tout. Hein, en tant que gestionnaire, des fois, on n'ose pas. Mais en fait, ça, ça permet aussi au niveau de l'équipe de relâcher aussi parce qu'on bah, est humain, là, on ne sait pas tout. C'est c'est normal et, et en fait, justement, ça permet vraiment tous ces points-là, Là, ça permet vraiment de créer une culture positive hein, parce que du coup, encore une fois, bah, on se sent mieux, on est plus à l'aise et puis ça, ça ouvre, ça permet aux personnes en dessous dans l'équipe de, de pouvoir dire des fois bah, « ça, je ne le sais pas ». Parce qu'on n'ose pas toujours hein, dire que bah, « ça, je ne le sais pas <rire> ». On, fait... oui. on a toujours peur de se faire euh, « je ne le sais pas, Donc je, vais... je suis incompétente finalement oui. ». On se dit ça, alors que non, effectivement, comme tu dis, euh, on est des humains et on n'est pas un dictionnaire euh, sur pattes, donc on ne peut pas non plus avoir euh, <rire> même oui. plus l'internet euh, dans la tête. Donc, effectivement, le, le côté euh, de se sentir euh, incompétent, en fait, alors que pas du tout. Non, non, c'est ça. Puis, au contraire, ce serait dommage qu'on sache tout. Hein. Il n'y aurait plus d'intérêt hein, si on peut plus apprendre. Euh, donc, oui. euh, c'est donc, euh, donc, ça. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, donner le droit à l'essai. Ce n'est pas un droit à l'erreur, c'est le droit à l'essai. Ça, on insiste beaucoup aussi dans nos formations. Donner le droit à l'essai, parce que comme ça, donc déjà, encore une fois, on va enlever le stress. Mais il y a aussi le fait que les, les personnes vont être beaucoup plus créatives, beaucoup plus autonomes. Parce que si on donne le droit à l'essai, bah, les personnes vont se permettre d'essayer des choses, de tester, de proposer. Alors que si on est plus dans une politique de... Où on va mettre, où on va pointer, ah ben là, il y a eu une erreur, ben les personnes n'oseront plus et on va perdre en fait beaucoup de, de potentiel en fait. C'est vraiment, ça va inverser vraiment la, la façon de, de travailler, etc. Donc le droit à laisser, laisser le droit à laisser, ça c'est super intéressant c'est vraiment changer la vision, hein. vraiment voir, ok, on rencontre une difficulté ou on est face à un problème, en fait c'est pas grave, limite c'est une opportunité de grandir, hein. C'est vraiment tourner ça positivement. Euh, c'est juste un moyen d'apprendre des nouvelles choses, de voir, OK, bah, on a rencontré telle difficulté, bah, ce n'est pas grave, on va mettre un plan d'action qui permet qu'on ne retourne pas dedans la prochaine fois. Puis tant mieux, on a appris quelque chose. Ça, on, on, on se grandit aussi comme ça. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est un point euh, important aussi. Et puis, euh, donc si on, on se regarde plus par rapport à, à la santé mentale, enfin, santé psychologique, euh, C'est vrai qu'en tant que gestionnaire aussi, ça va être important d'être vigilant euh, à, au, au changement éventuellement d'attitude euh, des personnes de son équipe. Hein, oui. Si on voit que par exemple, il y a une personne avant qui était super enthousiasme, super sociale, dynamique, tout ça, puis qu'on voit qu'elle commence à être un petit peu moins euh, enjouée, ou, enfin. Ça, hein, ça peut être des petits signes précurseurs, Donc, si c'est une ou deux journées, ben, c'est normal, la personne peut être fatiguée, il n'y a pas de souci, oui. comme tout le monde. Hein. Et souvent, c'est une tendance qui, qui, se, qui, qui reste en fait, qui comme ça devient un petit peu sa nouvelle personnalité, plus, un peu plus aigrie, enfin, plus irritable, on va dire, et tout ça. Ben, il faut peut-être essayer de creuser, peut-être qu'il y a quelque chose qui, qui commence à peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc si la personne d'elle-même ne vient pas en parler, va bah, peut-être essayer de manière peut-être euh, plus ou moins vague là, de, de, de, de comprendre d'où est-ce que ça vient euh, et si on peut faire quelque chose en fait, pour, pour essayer de, de bien, euh, de ne pas laisser les choses s'envenimer. Parce que des fois, on attend peut-être trop. Donc euh, essayez toujours d'être vigilant un petit peu. C'est plus cette vigilance, là, je dirais, de, de rester à l'affût, de est-ce que tout va bien, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour... Euh, pour que tout le monde se sente bien euh, toujours. Ouais. Observer autour de soi, finalement. Savoir ouais. aussi... Euh, alors, observer dans le sens, quand c'est bien, aussi savoir euh, peut-être le dire, mais surtout voir quand il y a un changement, comme tu dis, de comportement, c'est beaucoup d'observation. Mm -hmm. Et oui, c'est une approche aussi euh, que beaucoup euh, ont peut-être du mal à mettre en place. Donc, c'est une de bons conseils. Mm -hmm. En étant, mm -hmm. du coup, chez Patrimoine RH, qu'est-ce que tu proposerait pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, qu'est-ce que tu proposerais pour justement euh, leur permettre de venir nous voir en formation Qu'est-ce ah. qu que tu voudrais mettre en avant comme formation Pour et justement ben, parler de ce sujet-là. Ben justement, ce qui est bien, c'est que bah, Patrimoine RH, on est vraiment axé là-dessus. Hein. C'est vraiment l'idée, c'est de remettre euh, l'humain au centre. et euh, Donc, on a plein de, de formations, justement. Donc, euh, en fait, euh, bah, c'est sûr qu'une formation, pour moi, qui est, qui est vraiment super importante, c'est la communication, gestion des émotions. Euh, pour moi, c'est quand même un petit peu euh, une des bases vraiment essentielles, autant pour, pour tout le monde, hein, que ce soit employé, gestionnaire, dirigeant. Euh, c'est le, le fait de savoir bien communiquer, euh, de savoir pratiquer l'écoute active, pouvoir un petit peu comprendre tout ce qui se cache derrière les émotions, etc., euh, bah, c'est sûr que ça va beaucoup aider après à mieux se comprendre. Parce que des fois, on, on interprète euh, des choses euh, différemment. Enfin, c'est important de savoir en fait, un petit peu tout ça. Comme ça, après, c'est sûr qu'au niveau communication, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Après, on a parlé bah, de gestion du temps et des priorités. Hein, on, a une, on a une formation aussi là-dessus qui peut être intéressante si on a un peu plus de difficultés à savoir prioriser les tâches, etc., Comment on parlait. Ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis après, bah bien sûr, une des formations que j'aime beaucoup, hein, bah le responsable du bonheur au travail, hein. <rire> c'est sûr que là, bah c'est super intéressant parce que c'est vraiment une formation qui est axée pour donner plein, plein, plein de différents axes. C'est pas parce que, alors, je précise un petit peu, des fois, c'est vrai quand on dit bonheur au travail, ça semble un petit peu, ouais, c'est juste pour avoir du fun, etc. C'est beaucoup plus profond que ça c'est vraiment pour donner plein de différentes pistes de qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être des employés. Mais ça passe par plein, plein de choses. On parle du sens au travail, on va parler de l'environnement du travail, on va parler, bien sûr, de qu'est-ce qu'on peut faire comme type d'activité, etc., pour renforcer le, le, la fidélisation, etc. On parle de reconnaissance, il y a plein, plein d'axes donc, c'est vraiment très, très complet. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'amener des idées pour chaque type d'entreprise, parce que faut vraiment que ça fit avec la culture d'entreprise. Oui. Euh, chaque entreprise est différente, euh, le nombre d'employés est différent. Il euh, y en a qui sont 100% présentiels, d'autres en télétravail. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment euh, plein, plein d'idées, en fait, et des idées simples. Hein, souvent, on, on ressort le, le commentaire aussi qu'on a souvent, c'est que ce n'est pas forcément euh, des outils compliqués avec des, des applications, etc. C'est vraiment des petites choses faciles à mettre en place euh, et qui peuvent avoir une action bénéfique rapidement. Donc, euh, donc voilà. Après, bon, on en a plein d'autres, hein. des formations, mais je ne veux pas non plus m'étendre. <rire> c'est déjà pas mal. Et puis, ce sont de beaux sujets pour cette semaine de la santé mentale. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Vanessa. C'était très très intéressant. J'espère que beaucoup auront appris euh, sur tous les conseils et les astuces que tu nous as donné. Et nous te souhaitons euh, belle réussite avec Patrimoine RH <rire> et Merci une excellente beaucoup. journée à toi. <rire> Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci.